Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler du stop loss et de son importance. Le stop loss est un garde-fou qu'il est important d'utiliser. Pourquoi Parce que lorsqu'on est dans l'action, dans le marché et qu'on voit un trade qui ne part pas dans le bon sens comme on le voudrait, on se dit bon ben, j'ai mon stop loss là mais je pense quand même que le marché va repartir dans le bon sens et on a tendance à bouger son stop loss ou même pire. Certaines personnes n'utilisent pas de stop loss, utilisent un stop loss psychologique. Mais un stop loss psychologique vous vous dites bon là je n'ai pas envie de perdre 10 euros, 100 euros ou même 1000 euros et c'est là que se produisent les plus grosses pertes. Lorsqu'une personne ne sait pas utiliser un stop loss, n'a pas la discipline d'utiliser un stop loss, c'est-à-dire de limiter ses pertes eh bien on va à la catastrophe. On peut arriver à perdre 10%, 20%, 50% de son compte et alors là c'est réellement la catastrophe. Ça peut arriver sur un seul trade. Donc si vous, si vous êtes en train de trader avec des volumes importants, eh bien, vous pouvez perdre une très grosse quantité d'argent sur un seul trade. Donc ne faites pas ça, utilisez vos stop loss et si vraiment c'est nécessaire, eh bien, prenez votre perte. Fermez votre ordinateur et attendez la journée suivante pour vous remettre à trader mais utilisez des stop loss. Moi cela fait 10 ans que je trade et j'ai toujours utilisé des stop loss. Donc je ne mets pas avec ma méthode de scalping, si vous suivez ma méthode vous verrez comment j'utilise les stop loss. Alors je ne mets pas un stop loss très proche d'abord parce que c'est du scalping et comme je connais bien les marchés, je sais comment ça évolue. Je sais qu'un marché peut parfois ne pas partir immédiatement dans le sens de votre trade, donc je le mets en général à 20 points lorsque je scalpe le Dax. Mais euh, je sais que de temps en temps, on peut avoir une surprise. Le marché peut ne pas aller dans le sens qu'on veut. Eh bien, je prends ma perte. Je vais bien sûr pas perdre 50% de mon capital sur un trade. Ça, c'est quelque chose que je vous enseigne également. Au début, si vous tradez, si vous êtes débutant, eh bien des petites positions, le temps d'arriver à faire 95% de trades gagnants au moins, si vous avez une bonne méthode de scalping comme celle que j'enseigne vous devez arriver très rapidement à ces résultats. Et à ce moment-là bon parfois vous allez avoir un, un trade qui touche votre stop loss ou bien vous allez pouvoir bouger un tout petit peu votre stop loss parce que vous savez qu'avec la méthode que je vous enseigne, si tous les indicateurs sont bien positionnés, si sur les différentes unités de temps vous voyez qu'on est par exemple dans un marché haussier eh bien vous avez une probabilité très importante que le marché va partir à la hausse même s'il stagne un petit peu ou qu'il baisse un petit peu avant de repartir. Donc tout ça sont les pièges du marché, c'est les pièges qu'on apprend à connaître lorsqu'on suit une bonne formation, c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes étudiants. Mais je conseille toujours de mettre un stop loss parce qu'il peut toujours se passer n'importe quoi. Ça peut être un tweet de Trump, ça peut être une annonce qu'on n'avait pas anticipée. Eh bien il peut toujours se passer quelque chose et moi je préfère toujours mettre un stop loss. On ne sait jamais, ça ne coûte rien <rire> et ça peut vous sauver la mise dans bien des cas. Donc mettez un stop loss à une distance pas trop, pas trop courte sinon euh, comme les marchés euh, parfois réagissent brutalement, vous avez une mèche dans un sens ou dans un autre, ce serait dommage que votre stop loss soit, soit touché parce que vous l'avez mis trop proche. Donc il faut trouver un juste équilibre et c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous avez une bonne formation euh, au trading et au scalping, on vous a appris où mettre correctement votre stop loss comment bien utiliser, quelle taille de position prendre et normalement vous devez arriver à de bons résultats rapidement. Si vous avez suivi une formation au trading et que vous n'arrivez pas à de bons résultats eh bien ne vous découragez pas, soit ce n'est pas une bonne formation soit c'est une formation qui n'est pas adaptée à votre style de trading donc n'hésitez pas à investir dans une autre formation. Ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser des milliers d'euros dans les formations, moi j'essaye toujours de faire mes formations à des prix démocratiques pour qu'ils soient accessibles à tout le monde donc privilégiez plutôt ce type de formation. Euh, vous gagnerez de l'argent avec une formation qui est bonne et qui n'est pas chère, c'est possible aussi. Ce n'est pas la peine de dépenser euh, des milliers et des milliers d'euros et de passer euh, des mois et des mois à suivre des formations. Non, normalement vous avez des formations Ma formation en principe au bout d'une semaine vous devez avoir de bons résultats. Donc je pense qu'il y a d'autres formations qui vous enseignent des méthodes rapides et efficaces comme la mienne et vous devriez arriver si vous achetez différentes formations à de bons résultats après un mois, deux mois maximum. Donc essayez de trouver des formations qui sont adaptées à votre caractère, à votre style de trading je sais que le swing trading n'est pas fait pour tout le monde, il n'est pas fait pour moi parce que je n'aime pas me lever la nuit inquiet pour voir où sont mes positions, donc je préfère des trades courts, le scalping, qui me permet d'avoir de, des, des bons résultats dans les, les secondes ou les minutes qui suivent l'ouverture de mon trade. C'est pour ça que je trouve le scalping formidable et que beaucoup de personnes qui se sont mises au scalping aiment ça également. Donc le stop loss, il faut en mettre un, moi c'est ce que je vous conseille de faire, mettez un stop loss physique et pas seulement psychologique. Euh, quand vous aurez l'habitude d'utiliser des stop loss, eh bien, ils seront très rarement touchés si vous avez donc euh, la méthode efficace pour cela. Donc n'hésitez pas à mettre un stop loss, c'est ce que je vous conseille. Euh, Donnez-moi vos résultats si vous suivez euh, mes conseils. Et on pourra toujours en discuter. Vous pouvez mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez vu d'autres vidéos, vous savez euh, que je suis fan des méthodes de scalping. Si vous cherchez des avis sur mes formations, je pense que vous verrez que beaucoup de mes étudiants sont très satisfaits des méthodes que j'enseigne. Donc n'hésitez pas, euh, choisissez des méthodes qui sont adaptées à votre tempérament. Le scalping on peut le faire euh, tous les jours à diverses heures de la journée. Donc euh, je pense que vous trouverez certainement des moments qui seront adaptés pour vous également pour faire euh, du trading efficace et gagner de l'argent de cette manière-là. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, n'hésitez pas à me faire des commentaires également. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment cliquez ici en dessous et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos, si vous souhaiteriez que je traite des sujets en particulier. Et si vous avez déjà acquis mes formations, n'hésitez pas à mettre des commentaires également pour que d'autres personnes puissent voir que j'ai beaucoup d'étudiants qui sont satisfaits de mes formations. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.